Savais-tu que les vikings étaient parmi les premiers à faire du ski Il y a plus de 1000 ans, les vikings faisaient du ski pour la chasse, pour se déplacer ou juste pour s'amuser. Ils s'organisaient même des compétitions de ski. Les vikings aimaient tellement ça qu'ils vénéraient un dieu du ski qui s'appelait Ulure. D'ailleurs, le mot ski vient des langues scandinaves qui veut dire bout de bois. Le savais-tu Ah ben là, tu le sais. Je me souviens de ça. C'est moi avec le Père Noël. J'ai l'air tout petite à côté de lui, hein? J'avais trois ans. J'étais allée magasiner avec mes parents dans un centre d'achat. Regarde! Je porte mes grosses bottes d'hiver. Tout à coup, j'ai vu le Père Noël assis sur son fauteuil vert. Il se faisait prendre en photo. Puis, je voulais absolument y aller. Puis, puis j'ai supplié mes parents. On s'est mis en fil. Mais il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Puis on a attendu longtemps. Puis mon tour est arrivé. Mon père m'a posé sur les genoux du Père Noël. Bonjour, ma bête oh oh, oh! oh, il avait une grosse voix! J'ai eu peur et j'ai commencé à pleurer. <rire> Puis le Père Noël a commencé à me faire des grimaces. <rire> oh, ça m'a fait tellement rire. <rire> ah. J'ai eu beaucoup de plaisir avec lui. <rire> On trace une petite courbe qui descend tout en bas. Ensuite une petite ligne au milieu. Et voilà la lettre F minuscule. Je suis la lettre F. Regardez ce que c'est. Il fait tellement froid! Oh, Juliette, pourrais-tu monter le chauffage, s'il te plaît? Oh, oh, oh, oh, c'est prêt! Utilise ton sens du toucher pour me faire deviner ce qui se cache sous la cloche. C'est parti! Hum. Hum. Oh, Est-ce que c'est doux euh, comme une peluche? Non! Hum. Est-ce que c'est liquide comme de l'eau? Oui! Oh! Euh... Est-ce que c'est chaud comme du chocolat chaud? Oui! Euh... Oh! C'est une tisane? J'ai senti la chaleur de la tisane. Oh, le toucher est sensationnel. Je me réchauffe. Aujourd'hui, Lexi profite des joies de l'hiver. Pour transporter ses bagages, elle utilise un traîneau. T-R-A-I, accent circonflexe, N-E-A-U, traîneau. Traîneau! Oh, ho, ho. Blanche si légère, l'air est plus froid qu'une glacière. Allez, sort, viens jouer, viens jouer dehors, je ne suis pas prêt. J'hésite encore. Je peux patiner Sur la colline Je peux glisser Sous les sapins Je peux skier Et dans mon fort Je vais me cacher Allez, sort Viens jouer Viens jouer dehors Je ne suis pas prêt Bien joué dehors J'en filme Majuscule. On fait une grande ligne vers le bas. Ensuite, on fait deux petites lignes. Une en haut et une autre au milieu. Le F majuscule est fabuleux. <tousse> ah. Ah. Merci. Et plus je suis entourée. Qui suis-je? Plus les années passent et plus je suis entourée. Je sais pas. Ah, C'est quoi cette danse-là? Non, c'est pas une danse. Je te donne la réponse. Je sais pas. Une bougie? Oh oui, sur le gâteau de l'anniversaire. Eh oui! Moi et ma caméra La collation, c'est quand tu prends une pause pour manger. C'est bon, les mandarines Tu ouvres ta boîte à lunch et tu manges. Tu fais à ton goût. Tu peux même manger ta collation en jouant. Et quand tu as fini de manger, tu as de l'énergie pour jouer, lire ou bricoler. Là, tu peux manger ton bricolage. Tu as changé. J'adore Après, tu peux faire des bricolages si tu aimes ça. Un peu de violet, puis du doré. Tadam C'est ça, la collation. Sont en désordre, veux-tu m'aider à les mettre en ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit? 1, 2, 3, jouons! Chaque oiseau tient un chiffre. On a le 5, le 12 et le 9. Quel est le plus grand chiffre? Oui, c'est ça, c'est le 12. Quel est le deuxième plus grand chiffre? Le 9. Et finalement, on a le 5. 12, 9, 5. Les chiffres sont maintenant en ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Euh, les oiseaux, ça fait combien de temps que vous tenez les affiches? Wow, vous êtes forts!